Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, je me présente, je m'appelle Angela Tchoufi. Je suis professeure en virologie à l'Université de Lausanne et également directrice de l'école de biologie. Je suis ravie de voir que vous avez fait le déplacement d'aussi loin pour venir voir quelles étaient les études en biologie que nous offrions à l'Université de Lausanne. Et donc, j'espère que nous pourront répondre à certaines de vos questions et à vos questionnements au sujet de cette formation à l'école de biologie. Vous voyez le, le menu du jour. Donc, pendant cette présentation, le but, c'est de vous donner une introduction sur quel serait l'intérêt pour vous de venir faire des études de biologie à l'Université de Lausanne. Et nous aurons ensuite euh, la docteure et sciences Marie-Paul Charnet, adjointe pédagogique à l'école de biologie, qui euh, vous présentera... Euh, la formation ou les diverses possibilités de visite de laboratoires que nous avons aujourd'hui euh, et qui vous accueilleront à l'Université de Lausanne. Également, euh, par la suite, elle vous présentera un peu plus dans les détails la structure des études en biologie. Nous aurons ensuite euh, Mme Colline Boulard, de l'Association des étudiantes et étudiants en biologie, qui vous présentera l'Association des étudiants. Et enfin, nous reviendrons sur quels sont les débouchés possibles une fois que vous obtenez, vous obtenez pardon, un, un diplôme de master en biologie. Alors, tout d'abord, un petit mot sur la structure de l'école de biologie. L'école de biologie fait partie de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. C'est une faculté relativement unique sur le, le réseau universitaire suisse par vraiment la jonction de plusieurs écoles dans cette faculté. Elle a donc pour but non seulement de s'intéresser aux organismes, donc aux animaux, aux végétaux, à l'être humain, aux micro-organismes, mais à ces organismes dans leur environnement, dans leur écosystème, aussi bien d'un point de vue de l'organisme entier qu'ensuite, en allant plus dans les détails, aux différentes molécules que nous avons dans nos cellules et également à leur génétique, mais également à des applications plus médicales, plus pharmaceutiques de, de ces organismes. Donc, la biologie à l'Université de Lausanne se fait sur plusieurs sites. Vous êtes ici dans un des sites principaux, le campus de Dorigny, que vous pouvez voir ici. Mais elle se fait également sur trois autres sites, aussi bien euh, sur le site de Cery, où, où on a principalement euh, des études de neurosciences et de psychiatrie, mais également à Épalinges ou encore sur la cité hospitalière. Dans cette faculté de biologie et médecine, nous avons donc des sciences plutôt cliniques et des sciences fondamentales. Donc tout ce qui est clinique, sciences biomédicales, microbiologie ou neurosciences se trouve principalement au niveau de la cité hospitalière. Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'études au niveau de l'immunobiologie, donc de tout ce qui est immunologie et d'oncologie sur euh, le site d'Epalinges. Et enfin ici, sur le campus de Dorigny, nous faisons énormément de différents types de recherches au niveau de la biologie computationnelle, écologie et évolution, au niveau de la microbiologie fondamentale, de la biologie moléculaire végétale et nous avons également le centre intégratif de génomique qui est actuellement le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui. Au total, nous avons donc plus de 27 départements qui sont répartis sur ces quatre sites avec un total de plus de 330 professeurs et 420 groupes de recherche qui vont donc effectuer des recherches sur un domaine ou l'autre de la biologie. Et de nouveau, dans certains de ces domaines, vous allez euh, visiter aujourd'hui. Voilà. Je passe maintenant la parole à Madame Charnet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, bienvenue à l'école de biologie. Alors. Comme, euh, comme promis, les visites de laboratoires qui vous sont euh, proposées aujourd'hui. Donc vous avez euh, la chance, une chance énorme, de pouvoir euh, rentrer dans un certain nombre de laboratoires qui sont présents ici sur ce campus. Alors, euh, sans plus attendre les thématiques des visites qui vous sont proposées, donc vraiment on vous incite à profiter de cette opportunité. Ce sera à la fois l'occasion de, de découvrir euh, les thématiques qui sont actuellement travaillées par euh, les chercheurs de la Faculté de Biologie et de Médecine là, sur le campus de Dorigny, et aussi une très belle occasion pour vous de rencontrer des chercheurs, de rencontrer euh, pour un certain nombre d'entre eux des, des jeunes chercheurs, donc des gens qui étaient à votre place il n'y a pas si, pas si longtemps, donc, dans les thématiques qui vous sont proposées, eh bien, euh, nous avons euh, celles proposées par le département d'écologie et d'évolution. Je vous laisse euh, découvrir donc, euh, les titres de ces, de ces visites, de ces trois visites qui sont proposées. Euh, une visite proposée par le département de microbiologie fondamentale. Une autre proposée par le département de biologie moléculaire végétale. Là aussi, je vous laisse découvrir le titre. Et enfin, le, le centre intégratif de génomique qui nous propose deux visites. Alors, ce sont des visites de laboratoire, donc euh, effectivement on ne peut pas laisser rentrer euh, un nombre trop important de personnes dans les, dans les laboratoires, c'est pour ça que ces visites devont, devront être organisées, et pour ce faire, eh bien, euh, il y a un nombre de places limité, vous, vous devrez donc vous inscrire pour ces visites, donc malheureusement vous ne pourrez pas euh, participer à la visite de toutes ces visites qui sont proposées. Vous devrez faire le choix d'une parmi euh, les sept là, qui, qui sont affichées. Euh, euh, pour, pour ces visites, on vous remettra donc un ticket en fonction de la visite que vous aurez choisie. Ces tickets vous seront remis euh, dans le hall là, de ce bâtiment où on se retrouvera donc, euh, après les présentations. Si vous avez des questions, eh bien, on, on y répondra donc à la fin de la, de la présentation. Sans plus attendre, eh bien, euh, je vais aborder la structure des études. Mais Avant de rentrer dans le détail de la structure des études qui vous sont proposées par l'école de biologie, peut-être vous donner quelques indications par rapport à la structure des, et, des études à l'université. Quel que soit en fait le domaine que vous allez choisir pour vos études ici à l'université, eh bien la, la structure en fait de la formation est toujours la même, à savoir une formation de base constituée d'un bachelor, baccalauréat universitaire, qui pour nous est un baccalauréat universitaire S-Sciences, d'une durée de trois années, qui est, qui, se, qui est suivi donc par une maîtrise universitaire S hein, sciences d'une année et demie à deux ans et c'est cette formation de base que l'école de biologie encadre. À la suite de cette formation de base, eh bien un certain nombre d'entre vous pourront faire le choix d'une formation plus approfondie avec un doctorat d'une durée de 3 à 5 ans et cette formation approfondie euh, dans le cadre d'un doctorat et eh bien elle est encadrée par les, une école doctorale donc nous ici à l'école de biologie eh bien on a pour objectif d'ores et déjà euh, donc de vous proposer une formation donc de bachelor première étape d'une formation universitaire, avec l'objectif eh bien, de vous donner une formation générale en biologie, qui vous permettra ensuite d'accéder à n'importe quel master dans le domaine de la biologie. Et C'est aussi de vous offrir des parcours suffisamment différenciés et approfondis. Et Pour ce faire, eh bien, euh, on a un, un programme qui vous propose des enseignements obligatoires, mais aussi des enseignements donc optionnels, des modules à choix. Et puis enfin, le troisième objectif que l'on se donne, eh c'est de continuer à éveiller votre curiosité, votre indépendance, votre esprit critique et bien sûr votre motivation pour des études dans le domaine de la biologie. Donc, pour atteindre ces objectifs, eh bien, quels sont les moyens que l'on met en œuvre eh bien, euh, Les enseignements sont dispensés sous plusieurs formes à savoir des cours dans des auditoires plus, de plus ou moins grande taille. Vous avez pu euh, avoir l'occasion peut-être de, de visiter certains auditoires, d'appréhender justement euh, certains cours qui avaient lieu ce matin dans les grands auditoires de, de lamphipole, mais aussi euh, des séances d'exercice, une, une illustration hein, de vos camarades qui, sont, qui ont des exercices dans cet auditoire là où vous êtes, et puis aussi un certain nombre de travaux pratiques, donc des travaux pratiques euh, soit de terrain, soit de laboratoire. Alors, si on regarde plus dans le détail la structure du bachelor en biologie, celui-ci comprend des enseignements dans le domaine des sciences de base, tels que des enseignements de maths, de physique, de chimie, des enseignements de sciences biologiques, vous verrez apparaître sur les prochains graphiques de couleur rouge. Donc les sciences biologiques, ce sont des enseignements de biochimie, de génétique, de biologie cellulaire, moléculaire, etc., de physiologie. Des enseignements aussi de biologie et société. Donc des enseignements qui vont vous permettre, eh bien justement, d'appréhender des, des problématiques en relation avec des thématiques sociétales, éthiques, politiques des questions qui sont vraiment euh, très importantes pour euh, des futurs biologistes que vous pourrez être. Des enseignements optionnels qui vont vous permettre donc, de, de vous ouvrir, de diversifier un petit peu votre parcours. Et enfin, donc, toujours dans le, mode, dans, le, dans le domaine de la biologie, des modules à choix, donc des modules qui restent obligatoires, euh, mais qui sont à, à choix, qui peuvent être à choix. Donc, si on regarde comment se structure, comment ces thématiques sont réparties sur les trois années du Bachelor en biologie, donc pour la première année, eh bien, vous voyez que vous avez euh, des enseignements de biologie dans le domaine de la biologie pour plus de 50% euh, du, du temps, euh, plus de 40% des enseignements dans le domaine des sciences de base, et puis euh, une part pour les enseignements de biologie et société. Dès la deuxième année, vous voyez que la part des sciences de base se réduit euh, pour ne représenter plus que 23 des, des enseignements de la deuxième année pour laisser plus de place eh bien, aux enseignements dans le domaine des sciences biologiques et toujours avec une part du temps pour les enseignements de biologie et société. Et puis là, apparaît une place pour l'optionnalité, sachant qu'en première année, donc, comme vous avez pu le constater, tout est obligatoire. Et en troisième année, eh bien, une part toujours plus importante pour les sciences biologiques, donc soit sous la forme d'enseignement obligatoire, soit sous la forme d'enseignement de modules à choix, proposé en dernière partie euh, du, de, de la troisième année pour le dernier semestre. Et puis, bah, toujours une part qui devient plus minime pour les enseignements de sciences de base toujours une part pour les enseignements de type biologie et société et pour l'optionnalité. Alors, de par sa structure, de par son organisation, de par son contenu, en fait, euh, on peut mettre en avant plusieurs atouts de notre formation. Et un des atouts, c'est celui d'avoir une part pour la pratique qui est très présente dans notre cursus et avec une part qui va en augmentant au fil des trois années et avec une, une, ces, ces travaux pratiques qui sont de plus en plus intégrés justement euh, aux laboratoires de, de recherche ou dans les laboratoires qui sont impliqués dans, dans les enseignements donc du bachelor. Le deuxième atout que l'on peut mettre en avant, c'est le fait que dès la troisième année, eh bien, un certain nombre d'enseignements sont dispensés en anglais, de telle sorte que vous puissiez plus facilement, eh bien, justement, entrer dans des masters qui sont proposés uniquement en langue anglaise. C'est par exemple le cas, eh bien, justement, de, des trois masters que l'école de biologie propose, donc des masters dans les domaines euh, qui sont les, les, les domaines d'excellence de la biologie euh, à l'université de Lausanne. Donc, on, nous avons un master dans le domaine de l'écologie et d'évolution, master en comportement, évolution, conservation, un master dans le domaine des sciences moléculaires du vivant (molecular life sciences) et enfin un master dans le domaine des sciences de, de biologie médicale, donc dans le domaine des sciences biomédicales. Mais évidemment, vous aurez aussi toute possibilité d'aller suivre un master dans une autre université suisse ou à l'étranger. Et enfin, le, un autre atout que l'on peut mettre en avant de, de, de notre formation donc du bachelor en biologie, c'est le fait que euh, celui-ci peut vous permettre eh bien, euh, de partir en mobilité, c'est-à-dire d'aller séjourner ou deux semestres dans une autre université, soit suisse ou à l'étranger, euh, en particulier au niveau de la troisième année du bachelor en biologie. Donc le, le bachelor est considéré en fait comme une sorte de permis de, de mobilité. Alors, euh, vous qui venez euh, très certainement de différentes euh, régions, cantons de Suisse, Peut-être que vous vous posez peut-être la question de, évidemment, de, faire ce, à, à, votre, de poursuivre votre formation ici à l'Université de Lausanne, mais peut-être que vous vous interrogez euh, de la faire ailleurs. Alors, c'est pour ça que sur ce graphique, eh bien, nous avons représenté, euh, en gardant le même code couleur que celui précédemment utilisé, la répartition des sciences de base, des sciences biologiques, des enseignements de biologie et société et la part de l'optionnalité dans les cursus des bachelors en biologie proposés par l'Université de Zurich, de Neuchâtel, de l'Université de Lausanne, pardon, de l'Université de Genève, Fribourg et Berne. Ce qui est intéressant de constater, c'est que vous voyez que quel que soit le bachelor que vous pourriez choisir, eh bien vous voyez que ce qui les différencie les uns des autres, essentiellement, c'est justement la part de l'optionnalité des enseignements optionnels, qui peuvent, cette part qui peut être plus ou moins importante selon euh, le bachelor proposé, et puis la, la présence ou non d'enseignements de type biologie et société qui n'est pas, euh, pas présent donc dans, dans tous les cursus offerts euh, en Suisse. Mais en tous les cas, je le rappelle, avec un bachelor dans le domaine de la biologie, vous le réalisiez ici à l'Unil ou ailleurs, et eh bien vous aurez accès à n'importe quel master dans le domaine de la biologie. Peut-être que vous vous interrogez euh, sur le fait de réaliser un bachelor dans une école polytechnique. Donc, euh, si c'est effectivement votre euh, votre souhait, vos interrogations, en tous les cas, bah, vous savez que il y a euh, ici, juste à côté du, du campus de, de l'Université de Lausanne, celui qui est proposé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, un bachelor dans le domaine des sciences et technologies du vivant. Donc, euh, pour ce, ce, ce programme de formation, et là aussi, si on regarde quelle est la, la répartition des enseignements de sciences de base, de sciences biologiques, biologie et société et de l'optionnalité, vous voyez que ce qui différencie principalement le cursus dans une école polytechnique de celui d'une formation dispensée par une autre école universitaire, eh bien, c'est la part des sciences de base qui est beaucoup plus importante du fait que justement les objectifs de formation sont différents. La formation vise à former justement de futurs ingénieurs qui auront à répondre à des questions euh, plus technologique et ce qui nécessite justement des, des connaissances et des compétences dans le domaine des sciences de base euh, plus plus importantes. Donc après le bachelor, quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous Donc je vous ai déjà parlé de celle poursuivre par un master euh, en Suisse ou à l'étranger, mais vous avez aussi toutes sortes d'autres options. Euh, même s'il faut savoir que la plupart des étudiants poursuivent leur formation par un master, hein, plus de 80% de nos étudiants poursuivent par une formation de master, puisque la formation de bachelor est une première étape, une étape intermédiaire, mais euh, pour un certain nombre d'entre vous, vous pourrez décider de vous orienter vers l'enseignement par exemple vous pourrez aussi décider de, faire, de, de, de rediriger votre formation vers la médecine, avec la, la possibilité de faire la passerelle biologie-médecine, de vous réorienter, de faire une pause pour faire un, un stage, euh, soit en restant en Suisse, soit à l'étranger. Et puis, peut-être que vous avez aussi toutes sortes d'autres idées et euh, on est tout à fait prêt euh, à en discuter avec vous euh, à la suite de cette présentation. Et sans plus attendre, je vais donc passer la parole à Colline Boulard, qui est vice-présidente de l'Association des étudiants et des étudiantes en biologie. Hello. Du coup, je suis Colline, vice-présidente du Lab. Donc le Lab, c'est l'Asso des étudiants en bio, donc toute personne qui rentre en bio, qui est inscrite en bio, fait automati automatiquement partie du lab. Après, il y a des membres actifs, donc un comité qui est élu en juin à une AG. On est environ 30, 35 et de toutes les années de bachelor et de master, et de tous les masters, enfin de, de tout. Euh, on fait plein de trucs différents. On organise déjà des événements, donc des événements, euh, des soirées bien sûr. Donc un peu à tout événement, enfin toutes occasions, euh, Halloween, Noël, bal de la rentrée, euh, vous verrez ça. On fait des tournois de beer pong, on organise un camp de ski euh, en février, donc sur cinq jours, où on est sans dans un chalet et c'est assez stylé. Donc ça c'est la, la partie un peu festive. Après il y a une partie un peu plus en lien avec la bio, donc où on organise des excursions. Donc ça peut être, je sais pas, des sorties en raquettes, et puis ça peut être... Euh, euh, des visites de labo d'ailleurs si vous pouvez aller aux visites de labo cet après-midi c'est euh, vraiment stylé à faire si jamais vous avez le temps euh, voilà on va voir différentes espèces je sais pas dans les montagnes enfin, mais il y a plein de trucs différents qui sont proposés après on a un lien qui est un peu plus académique aussi on organise notamment un rallye pour les premières en début d'année donc pour voir un peu tous les sites du campus euh, la biblio, les amphithéâtres, les trucs comme ça aussi que vous fassiez des copains donc c'est des groupes d'une vingtaine de personnes et ça dure la journée il y a une soirée le soir au bord du lac enfin, c'est assez cool on fait une vente de blouses aussi pour les premières parce que pour les tp vous avez des blouses il faut que ce soit euh, des trucs euh, sérieux machin du coup on les vend euh, mais vous serez au courant de tout ça un peu plus tard on fait une foire aux livres où on reprend les anciens livres euh, des étudiants qui veulent plus donc les trucs de bio qui coûtent genre 150 francs qui sont gros comme ça on les revend beaucoup moins cher il euh, y a le Bioforum aussi mais qui vous concerne un peu moins parce que c'est pour les masters c'est un peu pour euh, donner un peu tous les débouchés, les trucs comme ça après outre les événements, il euh, y a des commissions donc le lab peut vraiment s'investir de manière assez concrète dans vos études parce que les, com les commissions ça peut être par exemple la commission de recours aux examens donc si vous avez 3,998 et que vous voulez quand même passer votre année il y a une commission qui se réunit et il y a notamment des, des gens du lab, donc qui font partie de la commission de recours aux examens, qui sont là pour un peu donner leur voix aux étudiants et qui sont là pour un peu défendre vos intérêts. Donc c'est un, un, une implication qui est très concrète aussi dans vos études. Il y a aussi des membres de la FAE, enfin des membres du lab qui sont à la FAE, donc qui est l'organisation de tous les étudiants de l'université de Lausanne. Et puis un peu plus globalement, on essaye de soutenir les étudiants et d'être un peu un lien étudiant-étudiant, enfin un truc un peu cool et euh, où il bah, y a plein d'étudiants en master qui sont au lab aussi, donc qui peuvent vous donner leurs expériences, vous dire un peu comment ça se passe. Donc on a une permanence qui est en place une fois par semaine, où on est là si vous pouvez venir le midi poser vos questions. On est sur Insta, on a une adresse mail, enfin normalement on est assez dispo, donc pour essayer un peu de soutenir les étudiants, de répondre à toutes les questions, et de faire un lien parfois entre les étudiants et l'école de bio, qui est un peu plus simple, parce que nous on est pas mal en contact avec l'école de bio. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, on a un stand devant l'amphipôle, enfin devant l'amphicé, donc à Amphipôle, là-bas, là où il y a tous les stands. Et on est là-bas jusqu'à 14h. Et demain, on sera là aussi de 10h à 14h. Et dans tous les cas, si vous faites le bon choix et que vous venez en bio, vous aurez une présentation vraiment complète du lab en septembre. Et on vous expliquera un peu plus tout. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Donc J'espère qu'on a commencé à répondre à certaines de vos, de vos questions. Et maintenant, je pense que vous posez la question, ben, de nouveau, hein, si vous êtes ici, c'est que vous êtes quand même euh, passionné par, par la biologie, de savoir comment ça fonctionne, comment les organismes fonctionnent, etc. Mais vous pouvez vous poser la question de, bon, ben, si je fais des études en biologie et que je deviens biologiste, ben, quel genre de métier je vais faire après et la difficulté, c'est que l'école de biologie ne forme pas vraiment un métier, parce qu'il y a plusieurs facettes du travail de biologiste, et en fait, il y a donc plusieurs possibilités. Vous pouvez, par exemple, vous dédier à l'enseignement, donc de nouveau aller à l'HEP et devenir euh, enseignante ou enseignant en sciences, ou bien euh, poursuivre une carrière académique pour devenir professeur. Mais vous pouvez également décider d'aller faire de la recherche en milieu euh, industriel, en milieu pharmaceutique, par exemple. Ou bien alors, vous dédiez principalement à la communication de la science à, aux, aux différents médias et donc euh, plutôt à des carrières de type journalistique. Donc, c'est clair que nos formations en biologie, donc en tout cas la formation de biologiste que vous allez euh, poursuivre si vous décidez de venir la faire à l'Université de Lausanne, a pour but, comme euh, l'a souligné Madame Charnet, de vous apporter beaucoup de connaissances et de compétences en sciences biologiques. Donc, des connaissances, on l'a vu, hein, en écologie, sur le fonctionnement des organismes, sur la génétique, sur l'évolution, et également des compétences au niveau pratique, de euh, comment faire une expérience, comment concevoir une expérience, quel type de questions on va poser, comment on va développer une méthodologie pour justement... Essayer de répondre à notre question et à nos diverses hypothèses, et comment les communiquer, que ce soit par écrit ou par oral, à vos collègues. Donc, tout ceci fait partie, justement, de cette formation en biologie. Mais vous allez également acquérir, pendant cette formation, des compétences qu'on appelle transversales. Qu'est-ce qu'on veut dire par transversale De nouveau, comme il vous l'a été présenté avant, ça veut dire, par exemple, eh bien, améliorer votre anglais pour pouvoir, justement, comprendre, lire en anglais, vous exprimer et communiquer vos résultats à vos collègues et aux autres scientifiques en anglais. D'accord Donc, vous allez vraiment euh, améliorer votre anglais à ce niveau-là. Vous allez également, en fait, développer vos compétences en bioinformatique, par exemple. Donc, non seulement vous allez apprendre ce que vous savez déjà pour la plupart d'entre vous à Utiliser votre ordinateur, d'accord, mais pour faire des présentations, pour faire des graphiques, pour faire euh, des communications sur PowerPoint, comme ce que nous sommes en train de faire ici, mais également à développer vos compétences en statistique et en programmation, par exemple. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le, le but de l'acquisition de toutes ces compétences transversales. Et vous allez de plus pouvoir suivre différents enseignements optionnels. Que ce soit euh, au niveau euh, de la biologie et société, de l'entrepreneuriat, au niveau de la biologie synthétique, au niveau euh, de la biotechnologie, mais également à un niveau plus personnel, au niveau de la gestion de projets, au niveau euh, de la médiation et de la communication scientifique, et également euh, dans le domaine de l'écologie, avec par exemple euh, la biologie de la conservation, de la, non, de la conservation, euh, et les géosciences et de l'environnement. Donc, tous, en fait, vous allez devoir choisir, quelque part, parmi ces différentes compétences et ces, différentes, euh, euh, ces différents enseignements optionnels, quelles sont celles et ceux qui correspondent, en fait, à votre projet personnel, à votre envie de carrière. Quels sont donc ces fameux débouchés Quels sont le type de carrière que vous pouvez entreprendre une fois que vous avez un master en biologie je vais revenir sur la carrière académique dans, dans un moment, mais vous voyez qu'avec un master, vous pouvez aller travailler, par exemple, euh, dans des bureaux privés, au sujet de la conservation et de l'environnement, par exemple. Vous pouvez aller faire de la recherche en milieu euh, pharmaceutique. Vous pouvez aller travailler dans diverses euh, administrations, euh, dans les autres universités ou dans les autres euh, hautes écoles. Vous pouvez choisir d'aller enseigner euh, la science et la biologie, soit au niveau euh, du collège, soit au niveau gymnasial. Vous pouvez euh, décider de vous adresser euh, et d'être un, un pont de communication entre la société et la science, par exemple en travaillant euh, dans, les différents, dans les différents musées, de faire du journalisme scientifique de type grand public ou alors du journalisme scientifique euh, euh, plus spécifique ou encore travailler dans des organisations non gouvernementales, allez travailler dans des brevets si vous aimez également le côté juridique, etc. Donc il y a plusieurs débouchés, donc vraiment ce sera à vous de choisir les enseignements optionnels qui vous correspondent en fonction des débouchés qui vous, vous intéressent. Comme je vous l'ai dit, maintenant si on parle d'un peu plus de la carrière académique, donc comme vous l'avez spécifié Madame Charnay, dans la structure des études à l'université, vous allez obtenir après votre bachelor. Euh, votre master. Et après ça, vous aurez la possibilité de poursuivre vos études pour l'obtention euh, d'un doctorat, donc une thèse. Donc, thèse et doctorat, c'est la même chose. À la fin duquel vous serez, vous serez docteur S. sciences en biologie. Alors, à quoi ça sert un doctorat Eh bien, de nouveau, ça va servir à consolider votre carrière au niveau euh, académique, donc de faire de l'enseignement, mais également de faire de la recherche ou alors de continuer et faire également de la recherche, toujours en milieu industriel, mais avec des niveaux de responsabilité et des tâches différentes que si vous vous arrêtez au niveau master. Que deviennent nos, euh, nos, nos étudiants une fois qu'ils sortent de l'Université de Lausanne avec un master en poche Eh bien, comme vous le voyez ici, euh, donc, ce sont les résultats qui sont issus d'un sondage avec les, auprès des étudiants qui sont sortis au cours de ces dernières années. Et vous voyez que la plupart d'entre eux sont soit en activité, d'accord, donc 62% d'entre eux sont en activité dans, dans l'enseignement ou dans un bureau d'études, un quart ont continué leur formation, donc sont actuellement en thèse principalement, et un certain nombre d'entre elles et eux ont continué par un stage ou sont alors à euh, l'armée ou à la recherche d'un emploi. Donc, est-ce que vraiment les études en biologie sont faites pour vous Bien, Si vous aimez les sciences de la vie, si vous aimez vraiment découvrir de nouveaux horizons, d'être sur le terrain ou en laboratoire, et que vous êtes de nature plutôt à aimer observer ce qui se passe autour de vous, si vous êtes enthousiaste, si vous êtes de nature minutieuse et curieuse, eh bien alors, oui, les études de biologie sont faites pour vous et nous serons heureux de vous accueillir parmi nous euh, dès l'année prochaine, dès cette année, euh, à l'Université de Lausanne. Voilà. Donc, avant d'aller dans le hall, si vous avez euh, déjà des questions auxquelles, euh, que vous avez envie de poser et auxquelles nous pouvons... Euh, peut-être répondre, le micro est à vous. C'est une très bonne question, donc à quel moment est-ce le plus opportun de faire votre service militaire Je pense que si j'avais le choix de vous répondre, bien que moi j'en ai pas fait personnellement, euh, je dirais de le faire, entre guillemets, avant d'entrer à l'université. Ça c'est mon avis personnel, euh, parce que euh, c'est le moment qui est le plus propice pour vraiment découper, euh, le, le ou en tout cas pour découpler, je dirais, votre service militaire de vos études. Parce que quand vous êtes en bachelor, vous êtes, déjà vous êtes pris dedans. Et puis je crois que si je ne me trompe pas, il y a une, euh, vous avez un âge limite pour faire votre service militaire et parfois, selon les embûches que vous trouvez selon votre parcours, vous vous retrouverez à devoir faire vraiment euh, impérativement votre service militaire et cela peut se retrouver être, par exemple au milieu de votre master ou euh, pendant vos études de bachelor. Donc peut-être plus compliqué, mais je ne sais pas si Madame Charney, vous avez d'autres... Euh Je confirme que si vous avez la possibilité de faire, tout, de remplir vos obligations militaires au maximum avant le début de vos études universitaires, c'est la solution qu'il faut privilégier. Est-ce que vous avez d'autres questions Je vais me permettre juste de répéter la question, simplement parce qu'on est enregistré, pardon, et du coup, euh, juste pour que, que tout le monde entende, donc vous posez la question de savoir à quel moment euh, on peut faire cette passerelle de biologie et médecine. Euh, la passerelle de biologie et médecine se fait suite à un examen d'entrée euh, une fois que vous avez obtenu votre bachelor. Donc c'est très important comme distinction, il faut avoir obtenu un bachelor en biologie pour pouvoir se présenter, en tout cas pour pouvoir être accepté à la passerelle de biologie et médecine. Et puis, si Mme Charlet, elle me complétera si jamais je me trompe dans mes questions ou dans mes réponses, plutôt. Peut-être pour compléter, donc s'il s'agit d'un examen qui est extrêmement sélectif, euh, et je rajouterai, euh, pour répondre à la deuxième partie de votre question, à quel niveau ce cette entrée en médecine se situe, c'est-à-dire que sous réserve que vous réussissiez cet examen passerelle, vous avez donc une année, vous êtes admis dans une année passerelle, qui correspond à peu près à la troisième année du bachelor en médecine, avec un certain nombre de rattrapages, évidemment, bah, des enseignements que vous n'auriez pas eu en première et en deuxième. Et sous réserve que vous réussissiez cette année passerelle, après ça vous permet d'entrer dans le master en médecine. Donc, une hésitation entre euh, EPFL et l'université de Lausanne pour la formation en biologie, ça va vraiment dépendre de quel type de recherche, euh, à quel type de recherche vous êtes vraiment intéressé. Si c'est vraiment plutôt technologique ou biotechnologique, si j'ose me permettre peut-être cette, cette abréviation. Et donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus technique, euh, beaucoup plus euh, engineering. Je ne sais pas comment le traduire en fait en réalité. Ingénierie. Voilà. Euh, à ce moment-là, ce serait plutôt les PFL. Si vous êtes euh, plutôt intéressé par ce qui est euh, écologie, alors définitivement, hein, si vous êtes plutôt intéressé par l'écologie, je pense qu'il n'y a pas d'autre euh, endroit meilleur que l'Université de Lausanne, euh, plutôt que les PFL, ça clair. Donc ça va vraiment dépendre si c'est plutôt très technique, euh, très technique, très ingénierie. À ce moment-là, je vous conseillerais plutôt les PFL. Si vous êtes plutôt au niveau euh, de la recherche, de la compréhension du fonctionnement, Moléculaire, euh, génétique ou encore euh, de nouveau écologie et conservation, à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt l'Université de Lausanne. Marie-Paul Oui Oui Un doctorat à temps partiel. Alors en tout cas, les études sont possibles à temps partiel, donc en tout cas jusqu'au master. Normalement, euh, le cursus de bachelor est aussi bien nos différents masters. Peuvent être faits à temps partiel pour un doctorat, euh, ça va dépendre, je pense plutôt d'un accord avec euh, la personne qui vous engage. Le, les, le doctorat en lui-même ne fait plus partie de la formation de l'école de biologie, ça devient un contrat avec un employeur, enfin avec un, un chef de, un, un professeur de recherche et enseignement, d'accord. Donc ça va dépendre vraiment de l'accord que vous passez avec cette personne. Mais je ne sais pas si officiellement. Oui. Alors après, ça dépend s'il euh, y a la thèse, la recherche et puis il y a l'assistana. Euh, si vous faites la thèse uniquement, entre guillemets, vous pouvez aussi avoir des bourses de, pour vous concentrer là-dessus et pas faire l'assistana, par exemple. Ou bien il y a des personnes qui travaillent et qui font la recherche à côté. Donc il euh, y a des possibilités d'aménagement. Maintenant, comme vous l'avez dit, ça dépend euh, des exigences du poste, parce que ça devient un poste, euh, on peut appeler ça un poste professionnel, même si on a un statut d'étudiant. Ça, c'est une bonne question. Euh, ça, vous demandé au RH. Donc, euh, on pose la question de savoir quel est le salaire. Je peux vous dire quel est le salaire un, plus ou moins d'un étudiant doctorant première année, mais je serais incapable de vous donner un salaire d'un master qui est engagé en tant que tel. Alors, ça va dépendre où est-ce que vous travaillez. Si c'est dans le public ou le privé, il y a des, il y a des différences. Euh, ça dépend si vous parlez d'un stage ou d'une première expérience assez variée. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur le site de la Confédération qui s'appelle Salarium. Euh, vous pouvez voir avec un certain nombre de critères euh, qu -ce que, quelles sont les prétentions salariales euh, d'un diplômé en sciences de la biologie euh, au sens large. Donc ça, vous fait déjà une idée. Mais globalement, on estime qu'à l'issue de ces études toutes, tout domaine confondu, on est aux alentours de 5 000 francs bruts euh, par mois. Ça, c'est vraiment une échelle très large et ça peut varier. Ça peut être moins, ça peut être plus. Là, je vous parle d'un poste, je parle d'un poste fixe. Mais voilà, pour vous faire une, un, une grandeur, des, fin, une idée un peu de, de la rémunération. C'est très bonne une question. Quelle serait votre prétention salariale Je ne sais pas si vous avez les, le, le, la rémunération de la thèse la première année. Vous savez. Alors ça, ça augmente un peu chaque année, mais je pense qu'on est, est à 42 000 par année. On est autour des 4 000 francs, euh, mais je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est net ou brut, par contre. Oui, je pense qu'on est autour des 4 500 pour une thèse. Donc, euh, voilà. Mais ça augmente vite après. C'est plutôt comme ça. je... Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions Oui Une branche secondaire, dans le genre une branche secondaire enseignable ou... C'est ça Donc, si je peux me permettre de, de reformuler la, la question, c'est est-ce que le bachelor en biologie... Euh, à une autre branche, une mineure par exemple, comme c'est le cas dans certaines formations Alors non, la réponse est non. Euh, le bachelor en biologie à l'Université de Lausanne est un bachelor qui est monodisciplinaire. Il n'y a pas de possibilité de faire une mineure dans une autre branche. Merci, vous avez une question Oui. Entre neuropsychologue et, donc, la différence entre neuropsychologue et neurologue. Donc, voilà. <rire> Je peux essayer un bout par rapport aux personnes qui ont un cursus de psychologue. Ça va plutôt être d'accompagner des personnes qui présentent des problématiques neuro, on va dire. Alors que j'imagine que ce soit des personnes qui ont un parcours de médecin ou de biologiste. On est plutôt dans l'analyse de la problématique, d'aller voir ce qui se passe, faire passer des radios, etc. En gros. Et puis si on fait de la neurologie fondamentale, c'est de comprendre au niveau cellulaire et moléculaire comment ça fonctionne. Il n'y a pas de psychologie avec les cellules. <rire> oui. Alors, donc, pour la question, est-ce qu'il y a un débouché professionnel après le bachelor La réponse, elle est oui. Euh, mais je ne vous cache pas qu'ils sont quand même amoindrie par rapport, à celle à, au, débouché, par rapport à, au débouché si vous avez un master. C'est la raison pour laquelle la plupart des bacheliers et bachelières continuent pour un master. La formation euh, qui est en général suivie avec un bachelor, c'est quand on veut faire de l'enseignement au niveau du secondaire, euh, enfin du collège, qui est le secondaire 1. Principalement, je dirais. Je compléterais en, en disant que euh, le bachelor... Comme vous pourrez le voir, si vous allez un petit peu plus dans le détail, dans la lecture de, des plans d'études, en fait, le bachelor, ce sont essentiellement euh, des enseignements qui vont vous amener beaucoup de connaissances, un certain nombre de compétences, mais avec un bachelor, vous avez assez peu de compétences à faire valoir sur le marché du travail. Donc, c'est pour ça que euh, on vous incite très fortement à poursuivre cette formation par un master, où effectivement, bah, la formation de master va continuer à vous donner un certain nombre de, de, de connaissances, mais encore davantage de compétences que là vous pourrez vraiment faire valoir sur, euh, sur le marché du travail. Toutes ces compétences qui ont été euh, donc, listées par euh, la professeure Tchoufi, euh, d'analyse, de compétences, euh, de communication, etc. Euh, toutes ces compétences transversales qui sont vraiment très importantes euh, lorsque vous vous présentez euh, à des recruteurs. Je dirais vraiment, hein, si votre but c'est de l'enseignement et que vous voulez aller dans le secondaire 1, à ce moment-là, il faut vous arrêter au bachelor, ça ne vaut pas la peine. Mais si, pour toute autre raison, enfin moi je dirais en tout cas jusqu'au master, ça vaut vraiment la peine, surtout que le master, c'est là où vous avez le travail de master, vous êtes dans le laboratoire, vous êtes à l'extérieur. Enfin, il y a une courbe d'apprentissage énorme, c'est presque une boucle bouclée, je dirais, au niveau du, de la formation master. Donc en tout cas, je vous encouragerais, si votre but n'est pas de faire de l'enseignement mais de faire peut-être autre chose, d'aller sans hésiter jusqu'au master. Oui Alors, les, les, donc pour le, de où se font les travaux de master Alors, comme vous l'avez vu, hein, nous avons énormément de groupes de recherche donc, euh, pour, euh, pour offrir des différents sujets, des différents travaux de master, mais les travaux de master peuvent être faits également euh, hors de l'université de lausanne tout à fait à ce moment là c'est à l'étudiant ou l'étudiant d'essayer de proposer et de dire ben moi j'ai découvert tel ou tel groupe de